hello tout le monde comment allez vous j'espère que vous portez bien bon avant qu'on commence comme chaque fois <rire> faut oublier pas de vous abonner c'est le petit carré qui ressemble à ceci qui se trouve en bas et d'activer la petite cloche pour savoir quand je mets les prochaines vidéos et puis bah aujourd'hui euh, voilà nous avons reçu la petite candy sandbox du mois de mai donc bah on va ouvrir ceci allez c'est parti <musique> petit outil euh, qui va bien, en évitant de tout casser, hein. alors hop, alors qu'est-ce que nous avons beau dedans, alors nous avons déjà ceci, c'est quoi, c'est nouveau comme chaque fois, une espèce de petit sticker je crois. Non, ça n'a pas l'air d'être... Si, non euh, Je sais pas te dire. Peut-être, c'est peut-être un petit collant. Il y a la petite notice, notice pour savoir comment lire les dates d'expiration sur les produits japonais. Et nous avons aussi... Euh, c'est quoi C'est pour leur nouveau site, en fait. Parce qu'effectivement, vu que ça avait cramé, machin, ils ont fait, voilà. Donc, il y a le petit truc avec la, derrière la description, code QR, la description de la Condisane Box du mois de mai. Vas-y, ouvre. Oh! Ah, il y a un truc que je viens de voir qu'on a déjà eu. Oui, ça, on a déjà eu. Oui. Mais c'est pas, pas grave. Ça aussi, je crois qu'on a déjà eu. Non, non, non, non. Tu veux commencer par quoi, ça? Pas... Non, le gros rose. Là, il nous a ah, alors, là. il y a le gros, en gros rose. <rire> Attends, on va je juste je le montrer. Je viens C'est marqué quoi? Caramel rose. corne. Donc, voici la gueule du paquet. Hein. Caramel corn mais qui a l'air quand même d'être vachement à la fraise. Ouais <rire> c'est ça c'est ça. Bon c'est la marque to. Toato. Toato ok. Caramel corn bon bah. On va goûter. C'est un peu un test hein. Bah, comme tout le reste. Ouais vu la tronche on dirait que ça fait comme. Euh... Des crevettes. Ouais des crevettes donc. Il euh... oh y a une odeur de fraise chimique qui ressort. Ah donc c'est des caramel corn à la fraise. C'est ça. Bah tiens hum Oh là. <rire> là Voilà. Ça sent comme les, euh, euh, tous les craquinettes ou les craquettes. Ah ouais, comme ça, oui, les trucs. Tu... à la fraise Ouais, ou c'est ça, ça c'est ça. la même odeur, exactement bon, la Bon bah, vas-y, pioche, hein. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. Craquinettes, super goûtées. Mmh. Ça. Alors, je veux bien croire qu'il y ait du caramel dedans. Ouais, parce qu'on sent un petit goût euh, caramel salé, on dirait. Je confirme, alors, c'est un truc de caramel à la fraise. Ouais, franchement... C'est bizarre. Moi ça, me, moi, ça me dérange pas trop. Oh, c'est euh, pas mon délire, nah. un peu trop chimique. <rire> ouais, bon, mais ouais. Mais... Ouais. Mais c'est intéressant. Ça a l'odeur de la craquinette, mais ça a pas le goût de la craquinette. C'est ça. C'est dommage. Bon, je vais prendre ceci, parce ce qu'on va pas y faire Non, c'est dommage que des machins. De nouveau, on a de nouveau un petit paquet, comme ceci, de bonbons. Là. C'est nouveau avec des petits bacs qu'il faut remplir d'eau, de poudre, mélanger. On fait remélange. Voilà, si on refait le bonbon, ça a l'air des petites pastilles, mais ça, voilà. C'est au final, moi je trouve que c'est pas si bon que ça. Pas non, c'est Non, Franchement, je trouve que c'est pas voilà. Bon, bah, ben, celui-là, genre ouvrir pour faire, on va quand même le montrer comme ça oui, aussi. Oui. Donc, nous avons de nouveau ce petit paquet aussi dedans. Voilà. Pour moi, c'est comme l'autre qu'on a déjà reçu, c'est l'espèce de bœuf séché, je crois. Euh, oui, c'était du bœuf, et c'est pas ouais. dégueu. Tu as un petit bout Oui, un petit bout. Ah, nous avons un petit chat. Chat, tu veux goûter Non, c'est un petit peu trop épicé ouais. pour toi. Alors, on va pas y laisser là-bas parce qu'il y a le chat qui est... Voilà, on va le laisser plutôt vers là. Il prend le vernouille, voilà. Hop. Okay. bah, franchement, ces petits trucs bœuf épicé, c'est séché, c'est pas, pas mal. Hein. Pas ah, il y a un chat qui est vachement intéressé. Il y a une petite odeur qui doit le, oui, le boeuf. voilà. Bon, vas-y, je te laisse piocher. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je sais pas, euh, c'est ah, le mois de la fraise, on dirait, ouais, parce qu'on l'a déjà eu aussi sur la dernière, sur la dose découverte en fait, -là ouais, d'accord, on va leur montrer. On va peut-être pas le rouvrir qu'on en a déjà montré, mais voilà, c'est des bonbons. Euh, ça a l'air que c'est comme des, des espèces de petits plats. Des euh, voilà. Alors si jamais, ben, faut aller regarder euh, la dernière vidéo qu'on a fait sur la, la box découverte Condissan. Elles sont dedans. Donc, on va pas l'ouvrir, c'est un peu ridicule vu qu'on l'a déjà fait la dernière fois. Oui, oui. Hein, là. Des choses, des -là ouais, ouais. C'est okay. exactement la même chose. On les a déjà eus dans la box découverte. Ok, ben voilà. Bon vu que tu as fait mauvaise pioche, vas-y hein, pioche. Alors, oh des roulades à la fraise, en vrai. on dirait. Non, on va monter le pied. Il y a beaucoup d'air dedans. Il y a beaucoup hein. d'air, ouais. Alors nous avons ceci aussi. Hop Voilà. Ça a l'air d'être une espèce de effectivement petite roulade. Bon, bon on va quand même nous ouvrir pour ouais, voir. Hein. Est-ce qu'il y a une ouverture facile Non, là-dessus, il <rire> n'y a Attends, pas. T attends, t attends. On dirait qu'il y a des trétiers. Hein. Oui, mais il faut pas se méfier des trétiers. Ouais, ouais, non. De... non, on va faire à la mode sauvage. Hein. Oula, il y a sous souffleur, j'ai l'impression. Alors, effectivement, mais il <rire> y a un roulé. Ah, oui, Oh bah. Wow. Alors, vous avez vu la tronche du paquet ouais, Voici le roulé qui est dedans. Il y a l'intérieur, c'est un petit peu décevant. <rire> voilà, donc on va faire moite-moite. Euh, euh, euh, hein. Tiens, qu'est-ce qu'il y a, chat il y en a un petit chat qui est vachement intéressé. Ouais, viens voir. Voyons voir. Allez, viens dire bonjour. Alors. Viens Salut Voilà, nous avons un chat parmi nous. Salut, assistant réalisateur. Mm. Bah, c'est pas mauvais, c'est un peu comme les roulés qu'on n'a pas ici. Ça se bon non, non, non, on ne peut pas manger. Hein, ah. euh, c'est notre animal Kenny qui vient nous donner un coup de main pour la dégustation, si jamais. Kenny, Funia ou Milton. Voilà. Donc, euh, franchement, c'est pas si mal. C'est ressemble un peu au roulé euh, qu'on peut trouver voilà, dans n'importe quel... Voilà, on, on a un peu dans le même principe. Là, c'est un petit dos, c'est mini, c'est mignon, enfin voilà quoi, c'est... Bon, c'est moi qui pioche cette fois. On va essayer de taper quand même un peu dans le... J'ai vu un truc, mais ça, on va le garder pour plus tard. On va taper là-dedans. Alors, nous avons une espèce de petite boîte. Les frites, ça... Certainement chili, ça a l'air piquant. Ça a l'air d'être piquant. Premier. Alors, voici la tronche de la petite boîte. Le cul ah. de chat. Ouais, euh, pff, voilà. Ah, <rire> Soufflez dans le cul du chat, il va gonfler. Écoute-le pain. Donc, euh, c'est quoi On ne sait pas trop. Ça, non, Et, des frites. Alors On dirait qu'il y a quand même de l'ail, des piments. Je ne sais pas trop. On va ouvrir déjà ça. Je te laisse goûter en premier parce qu'à mon avis, quand il y a des piments dessus, bah, euh, ça... ça, ça. Vas-y, vas-y. Ça a l'air d'espèce des, des de frites. À l'odeur, ça doit être un peu piquant. Vas-y. C'est super croustillant. Il y a un retour, je suis sûre. C'est super bon. J'attends le retour. Hein, <rire> si il faut que ça. Ah, effectivement, c'est un peu piquant. Moi, j'adore. Franchement, c'est super bon. Moi aussi. Ouais, ouais. L'odeur. Ah, ouais, c'est là. Alors, si elle passe du couleur standard à rouge, c'est normal. Qu'est-ce que ça dit Ça dit que c'est bon, mais que. C'est piquant, piquant, hein Mais c'est super bon. En fait, je sais pas, c'est une espèce de. C'était au chili, un peu. Ouais, chili, aïe. Euh... Franchement, c'est pas mauvais du tout. Bon. Oui, euh, maintenant, c'est les câlins. Hein. Vas-y, pioche. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ça va pas dedans. Non, on ne met pas la pâte dedans. On va, voilà. Hein? non Tu es quand même un chat bien élevé, quand même faut pas déconner. Oui, c'est sûr. Hein? Donc après, nous avons un petit paquet comme ceci. Voilà. On ne sait pas trop ce que c'est et à quoi c'est. Ah, je pense à la crevette, effectivement, comme tu as dit, parce qu'il y a une petite photo de crevette dessus. Oui, c'est ça. On va essayer de l'ouvrir, mais sans trop ouvrir. Bah l'odeur ah ouais ça allume la crevette hein oula alors ça a l'air d'être des espèces de petits craqueurs voilà c'est vraiment euh, là <rire> on laisse le mouf -mouf. Attends, attention oh mon Dieu, oh comment Dieu. on attire un chat oh avec de la crevette ça marche super bien et oh oh euh, on a... bon on va goûter ça oula bon. franchement ça a plus l'odeur crevette que de goût de crevette. Ouais, ça hume la crevette et ça goûte. pas beaucoup la crevette. C'est ouri. C'est des crackers au riz. C'est des crackers au riz, à première vue avec goût crevette. Mais c'est légèrement Le goût, goût crevette. crevette est vraiment très très léger. Mais il y a quand même un, un, un petit arrière goût crevette. Ouais, bah très léger. Ouais. Avec goût crevette. Mmh. Hein. Et franchement, moi je trouve que c'est pas si mal. C'est pas mauvais. C'est trop assaisonné pour toi. Mmh. Il y a mieux, mais. Bon, t'as pris. Alors, moi, qu'est-ce que je vais piocher On va le montrer, justement. Donc ça, nous avons déjà lu aussi dans le box découverte. Je vais vous la remontrer. C'est nouveau des espèces de de petits bonbons euh, en forme de bouteille euh, qui a un peu goût. C'est quoi Coca, citron ou orange, en tout de style. Le goût bonbon, quoi. Voilà, le goût bonbon, qui est pas mauvais du tout, mais on va pas le rouvrir vu qu'il est la dernière fois euh, dans la box, comme je vous le dit avant. Si vous voulez voir, il faut aller voir l'autre vidéo de la condissane. Qu'on a fait pour la box découverte. Bon, vas-y, à toi de piocher. On a vu ça, c'est chocolat fraise. Ça a l'air, effectivement. Donc, voici l'autre petit paquet que nous venons de sortir. Mais quand on regarde, on dirait quand même c'est de la fraise. Vous es gentil, mais évidemment, tu vas Il y a, les crevettes. y a les crevettes. donc on hein, Voilà. Hop je me demande si c'est carré carrément des, euh, des fraises enrobées. Euh oui, ça a l'air, mais bon, c'est pas des fraises fraîches. Quoi. Non, ce serait un peu... Alors des fraises euh, sèches. En tout c'est... Une, une fraise séchée est... il a pas grand chose. Hein. Non. Alors, il n'y a pas beaucoup parce que c'est vraiment gros. Il y a combien que... <rire> Il y a quatre trucs dedans. Non, il y en a encore un, hein. Il ah n'y en a que trois dedans, voilà. Nous <rire> avons des boules comme ça, voilà. Donc, bah, on va craquer dedans, hein. Santé, hein Ouais. Effectivement, c'est de la fraise séchée. Et c'est super bon. Voici comment c'est dedans. Comme ça, vous pouvez voir, voilà. La partie rose, évidemment, bah c'est la fraise. Hein, ça... <rire> voilà. Au cas où. Au cas où, hein, on ne sait jamais. Hein. Pour les daltonnières c'est rose. Hein. Et, bah ouais, c'est la... Pour non, moi... Je pas, plutôt de la poudre. De... Ah, ouais, je sais pas trop. Mais franchement, c'est c'est pas mal c'est pas mauvais bon ensuite bon il nous reste plus grand chose hein, il nous reste ils ont fait fort c est, c est, c est ce mois ci sur la fraise ouais ce mois ci ils sont assez euh, fraise fraise qu'est ce que tu veux moi j'ai remarqué que ah, vous avez fait un petit geste pour je vais faire un coucou ah ouais c'est un petit un petit cadeau c'est des petits goodies c'est cool j'ai même pas vu il était au fond du carton en fait oui je à peu près. Ah, bah, je vas-y déballe comme ça on montre le petit coupon magnifique ouais. voilà. et c'est un petit cadeau qui est, qui est pratique au moins c'est cool donc voici le petit cadeau que nous avons reçu on va essayer de faire euh, un zoom euh, que ce soit net là voilà comme ça voilà c'est vraiment un, un petit un -ongle. franchement c'est sympa c'est cool bon Ouais, un, un ça tiendra coup. ce que ça tiendra. Voilà, mais, mais non, c'est une... cool. Avec une petite lime. Ouais, là. la petite lime, non, il est. Fait tout, tout. Voilà, un petit coupon, coupon, ongle sympathique. Ça fait toujours plaisir. C'est ça, c'est ça. Un petit cadeau, c'est cool. Ça fait toujours plaisir, un petit cadeau qui arrive. Ensuite, bon, il nous reste combien 4, 5 trucs. Qu'est-ce que tu veux tester ouais, ça. Bon, À mon avis, c'est. Cool. Nous avons un chat au taquet. Il fait quart d'heure de folie. Voilà. Pas attention, ça ça doit être des. Ouais, chocolat. c'est chocolat. Petit... Chocolat sur bâton. Oh, bon bah, On va au moins en ouvrir un pour voir ce que ça Je un. Ouais oh, ouais. Alors, on va prendre. Le détruit pas. Non, non, j'essaie de le.. Ah ouais, c'est chocolat. Tiens. Je vais juste les montrer le chocolat. Donc effectivement, nous avons des espèces de petits bâtonnets. Voilà. Encore à la fraise. Si ah ouais. À première vue, ce mois-ci, c'est sont... fraise. C'est mois de mai, c'est fraise, fraise, fraise, fraise, fraise, fraise, fraise, fraise. Hein. fraise, Oui parce que quand tu... Là, ah non, ça, ça a l'air d'être cerise. C'est cerise. Mais ouais, ils sont assez donnés... Euh... Ce mois-ci, c'est sur la fraise. Hein. Là, c'est... Ouais, c'est mignon, il y a un petit bâton comme ça avec le, le petit euh... frais chocolat, je pense. Mm -hmm. Ouais. C'est chocolat. Ouais. Ça se marie pas trop mal, c'est pas mauvais. Non, c'est... C'est sympa. Bon, je pense qu'à la longue, ça risque peut-être d'être un peu écœurant. Hein, bout de... Ah, cette boîte, on va la faire durer parce que moi, j'ai trop fraises chocolat au bout d'un moment. Moi, je sais que ça va m'écœurer. Voilà, c'est tranquille. Bon, pour l'instant, à mon avis, c'est encore toute la fraise. Hein. Effectivement, comme on a dit, ce mois-ci, là, ils se sont donnés Ah euh... ouais, euh... <rire> Ah ouais, ce mois-ci, mais c'est fraise. C'est encore une euh, barre un peu gaufrette. Je pense que c'est une gaufrette. Euh, fraises, ouais, c'est ça. Donc voici encore une petite barre que nous avons reçue. Bon. On va tester, hein. On sait jamais, hein. fraise, Ah ouais, voilà, bah on est... Donc euh, ce mois-ci, euh, fraise, c'est bon, au taquet. Ah Pour les amateurs de fraises si vous n'avez pas commandé votre box, vous avez raté quelque chose. Voilà. Alors, on va faire. Hop. Un petit bout, un petit bout. Voilà, bon, on va voir ça. Hop. du moins c'est une petite gouffrette avec un peu de chocolat. On dirait peut-être une espèce de petite crème de lait dedans. Ouais. Mais légère. Qui est censée être gouffrée. Il y a léger... Le gouffret, je le trouve léger. Hein. Ouais. De bon, toute façon, pour ce qui reste, on va la finir. Il hein. faut pas... Je hein. te laisse attirer. Bah, je vais la finir alors. Hein. Pendant, pendant que je finis, hein, je détruis. Euh... Voilà, nous avons. <rire> si la caméra bouge, vous en faites pas. C'est le chat non. qui saute où il y a le support de la caméra. Il n'a pas assez d'attention. Non, coup. non, non, il a dormi toute la journée, mais <rire> il n'a pas assez d'attention. Choisis euh, le prochain. Alors, tu veux quoi Fraise, fraise ou fraise <rire> Non mais. Oui. Il est chez lui. C'est vrai, c'est vrai, il est chez lui, on est chez on lui. On paye un loyer pour être chez lui. Ouais. Bah, de toute façon, on est fraises, donc vas-y, lance hein soit dans fraise. Hein Alors, <rire> c'est des... On dirait, des, nous, des chocolats, fraises chocolat. Ah bah oui, de toute façon, hein à la vie, ça va pas trop de choses. On va montrer, donc, voici le petit paquet, l'autre petit paquet que nous avons reçu aussi. Où ça a l'air d'avoir une petite forme sympathique. On dirait que ça, ça c'est comment C'est Meiji. Meiji donc on va on voir, va bon, si bien sur celui-là il, il a au moins un zip refermable ah oh oui, oh, on va hein. ouais sur les autres évidemment nous avons un chat super intéressé pour la dégustation hein. toujours ah ils sont mignons ah c'est plus petit que ce qu'il n'est hein. pas ouais, ils sont tout petits, ils sont tout mignons <rire> voilà. alors effectivement ils sont pas bien gros hein. voilà euh. Ils sont tout petits. Mais. Bon, on va voir ce que ça vaut. Ouais. Au abord, le premier goût fraise, il est arrivé fort. Mm -hmm. Mais. Je trouve qu'il y a un petit truc qui me dérange, en direct que c'est un peu trop chimique. Moi, ça me fait penser au. Un peu aux pastilles qu'on met chez le dentiste. <rire> pas le fluor, mais des petites, des petites pastilles qui peut faire fondre dans de l'eau. Mm -hmm. Ouais, c'est pas. de l'eau dentifrice. Ouais. Il y a un petit goût, c'est pas. C'est pas génial. Ouais. Je pense que un petit peu trop chimique. Ça, j'adhère pas. Non. Alors, non. Bon, on va faire celui-là pour finir un par l'autre. Alors, bon, cette fois, bah, on reste étonnamment sur la fraise. <rire> c'est nouveau des espèces de petits chocolats. Euh, c'est marqué Strawberry Chocolate, voilà, comme ceci. Euh, on dirait qu'il y a une espèce quand même de, de petite crème qui est au corps avec, juste là, ça coule un peu. Je sais pas trop, on va voir. On pas tester. mais là, ils se sont donné le mot, ils sont vraiment. Euh, non, ils ne sont pas donné le mot, ils ont fait un mois à bon, tête. Ils sont moins, moins fraises. Hein. En plus, là, c'est des, des tout petits cubes. Alors, voyons voir. Ah, Étonnamment, je préfère ceux-là, ceux, ceux qu'on a goûté juste avant. Ouais, mais de loin, ça reste pas le meilleur. Non, ça reste pas le meilleur. Il y en a d'autres qu'on a goûté avant qui étaient comme meilleurs. Mm. Mais c'est pas, voilà. Bon, voilà nous, derniers, euh... voilà, nous attaquons le dernier, le truc que j'attends depuis que on a commencé. Euh... En tout cas, pour ma part, euh, les box euh, Candisan, ce sont les Pokies. Voilà. Donc, et à mon avis, c'est Ah non non Oh. Chérie. Voilà, les pokis, alors c'est un peu comme euh, qu'on a ici les Mikado. Le Mikado à deux. Voilà, mais là c'est des pokis, mais qui sont au goût cerise. Et en forme de cœur apparemment. Euh, ah ouais, ouais, je l'avais pas vu. Effectivement, donc on va voir, on, ce va tester ça. on va tester ça. En plus ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait des paquets. Ouais, des voilà, donc il y a encore oui. un autre emballage dedans, donc c'est très bien. Hop. Et oh, je sais qu'au Japon, je sais qu'ils ont énormément de goûts différents bon Voilà, nous avons eu cerise. Ah, moi, voilà le temps des cerisiers. C'est ça, oh, oui, monsieur. En forme de cœur. Euh... ouais, sont. oui, ça a l'air. Oui, alors, ouais, on va voir. Hein. Hop. Après, faut aimer un peu la fraîche chimique. La, la, la cerise chimique c'est pas si mauvais que ça franchement moi ça me dérange pas plus que ça mm -mm. Non, moi j'aime bien franchement c'est pas si mal ça va je m'attendais à quelque chose de mieux ouais après je pense qu'il y a peut-être d'autres goûts qui sont peut-être plus sympas enfin nous, on est tellement habitués à voir ceux au chocolat noir, au chocolat au lait ou au chocolat blanc, qui est plus rare. J'ai jamais goûté au chocolat blanc. Voilà, là où on arrive, on passe sur des goûts aux cerises. C'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de goûter, donc euh, voilà ça, ça, peut, ça peut déstabiliser un petit peu. Déstabiliser, non, mais disons, je pense qu'on a tellement le goût de fraise dans la bouche que peut-être c'est un peu C'est peut-être ça aussi. Peut ça aussi hein. Bon, en tout cas, voilà, nous avons fait notre petite box euh, du mois de mai de chez Candisan. On vous mettra, comme d'habitude, en description le lien pour aller sur leur site. Et puis, bah, j'espère que cela vous a plu. Et puis, bah, profitez bien. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao